En matière de services publics, euh, on, on a été les premiers avec Orange et La Poste, à, euh, on a été les cobayes de la refonte des services publics, des changements de statut, de, de la libéralisation, des mutualisations ou euh, comment dire, des, de, de la mise en place de filiales. Euh, on a séparé la poste de France Télécom, euh, ben, on fait la même chose à la SNCF, on a fait la même chose. Voilà. Donc, euh, on est, euh, en termes de services publics, aujourd'hui, euh, euh, la preuve que euh, le démantèlement, la structuration des services publics euh, bah, remet en cause euh, bah, la citoyenneté, l'accès aux droits euh, pour bon nombre de citoyens et d'assurés. Là, je crois que. Il, y a aussi, euh, il faut qu'on sorte de cette histoire que tout est un coup, et en particulier le service public est un coup. Le service public, bah, l'éducation, qui est quand même la base de notre société, c'est l'avenir, nos jeunes. Il faudrait qu'on qu donne plus de moyens aux écoles, aux professeurs, qu'on démocratise les études supérieures, qu'on pense un peu euh, à toutes les personnes qui vont en formation, en alternance. Il faut vraiment jouer là-dessus, je pense. Après, il faut jouer sur la santé, rajouter des lits, euh, avoir plus de personnel dans les hôpitaux, qu'ils soient aussi payés dignement, que leur travail soit reconnu, pas seulement en applaudissant au premier confinement. Il faut vraiment une politique sociale euh, et qui va se faire avec euh, les, les services de l'État. Euh, moi, je prends l'exemple de l'éducation. Nos enfants. Euh, oui, on leur dit clairement que les éduquer, ça coûte cher, ça coûte, il faudrait les éduquer pour moins cher. Moi je dis c'est important, l'éducation de nos enfants c'est un investissement, c'est un investissement pour l'avenir, c'est pas un coût. Et tout ce qu'on mettra actuellement, bah, c'est toujours quelque chose qui sera toujours meilleur pour la société et pour la génération future. Bah, L'embauche, encore. Hein. Hein. pour moi aujourd'hui c'est l'emploi qui... qui pose problème. Hein.